Dans le module 4 du programme Manifestez vos désirs, vous allez apprendre à créer, à construire votre nouveau paradigme, c'est-à-dire votre nouveau décor de vie. Quand on revient à ce stade du programme, en fait, vous êtes en paix avec votre passé, vous avez débranché de vos mécanismes de survie, et de, de vos peurs et de vos blessures, et ça, ça fait vraiment du bien. Et puis, vous avez appris à vous dissocier, de vous détacher du regard de l'autre et de vous dissocier de sa réalité pour revenir dans votre propre territoire. Et ça, quel bonheur de se connecter enfin à vos désirs, d'accorder de l'importance à vos désirs et que ça se fasse naturellement. Mais ensuite, là, il y a quand même une étape qui est importante, c'est de se dire, ok, comment je peux, vu que le monde extérieur dans lequel je suis, et la résultante de ma vibration intérieure, la question qui est principale, c'est comment je peux programmer ma vibration intérieure pour que je puisse être dans un décor de vie qui me corresponde vraiment, pour que je puisse me sentir aimée et surtout en sécurité, pour que je puisse être dans un environnement où les opportunités sont là. Comment je peux me créer, se dessiner ce nouveau destin pour moi pour ça, vous avez besoin justement de reprogrammer complètement votre matrice de façon à ce que vous puissiez construire ce décor de vie. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La question ici dans ce module 4, c'est que vous allez apprendre à le faire par vous-même. Et donc, euh, vous, allez, euh, vous allez justement encoder en vous différents codes comme les codes du bonheur parce que oui le bonheur s'apprend si vous ne l'avez pas appris dans, durant votre enfance et eh ben vous allez encoder ces codes là vous allez vous réapproprier exactement ce que vous avez envie de vivre vous allez encoder votre votre monde d'amour si c'est ça que vous désirez nul besoin de faire un cheminement il s'agit de reprogrammer votre vibration intérieure pour que cela puisse se vivre véritablement et concrètement pour vous et vous allez pouvoir aussi encoder la notion de la prospérité, le lien. Donc, vous allez être dans un environnement de vie sur mesure que vous auriez programmé pour vous. Et donc, à l'issue, dans ce, dans ce, dans ce, euh, dans ce module 4, vous allez donc reprogrammer exactement les types de liens que vous désirez avoir. Euh, vous allez encoder le fait d'être comprise, d'être écoutée, d'être pris en considération. Vous allez aussi euh, pouvoir reprogrammer l'ambiance générale de votre vie. Est-ce que vous voulez que votre vie soit fluide? Là, vous allez encoder les codes de la fluidité. Euh, vous allez aussi, du coup, euh, vous pouvez aussi encoder euh, les codes du soutien, de la bienveillance, donc tout ça, ça fait du bien. Vous allez dessiner votre monde et donc à l'issue de ce programme, vous allez vraiment changer votre vie, votre ambiance de vie, votre relation avec l'autre et la relation que vous avez avec vous-même parce que vous allez exactement vivre ce que vous avez décidé de vivre par amour pour vous.